Ok c'est parti, alors l'architecture progressive, avant juste de démarrer, un petit avertissement, euh, je vous avoue que je suis un petit peu stressé aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet euh, avec un retour un peu plus personnel, un retour d'expérience, donc de tout ce que je vais dire, il est très probable, possible, probable que je me trompe, que vous ne soyez pas d'accord, etc. Il n'y a absolument aucun souci, on verra ce que ça donnera. Euh, ce que je vais vous partager, bah, c'est mon expérience. Mon objectif, ce n'est pas du tout de fermer le débat et d'apporter des vérités, au contraire, c'est de l'ouvrir et de challenger certains trucs, et on verra ce que ça donnera. Alors, pour démarrer, euh, je, veux, je commence par parler un peu de cette phase de ma carrière professionnelle que j'appelle la course, euh, qui a démarré quand j'ai fini mes études. Euh, C'était une course vers, qui a duré plusieurs années, hein, une course vers l'architecture optimale, comment écrire des applications web de la bonne manière. J'étais dans un état un peu d'insatisfaction permanente, toujours à la recherche de la solution, la méthode parfaite. Alors j'ai démarré euh, il y a un petit moment avec PHP 3, ce sont tous, tous des exemples euh, authentiques, hein. ça c'est mon tout premier site en PHP 3 à l'époque, où on mélangeait bah, du HTML avec du PHP, c'était un peu bof, mais ça marchait, ça faisait l'affaire. Et puis, bah, à la recherche un peu de, de faire mieux, de monter en qualité, euh, bah, j'ai découvert les classes. Alors, pas la programmation était objet au début, hein, la classe déjà database, dans laquelle on mettait toute la connexion à la BDD, c'était déjà un peu plus sympa, un peu plus organisé. Et puis, bien sûr, euh, très vite, les applications, ça devenait n'importe quoi, et j'ai découvert à ce moment-là le pattern MVC, et par la suite, le framework Zen Framework 1, euh, gros cœur sur Zen Framework 1, euh, C'était cool, ça nous permettait de séparer le modèle, la vue, les contrôleurs, d'organiser un petit peu plus nos applications. Mais grand patatras, à un moment je lis un article de Bill Carwin à l'époque. Euh, un des architectes de Zen Framework 1 qui nous explique qu'en fait on a tout faux on utilise le pattern Active Record pour stocker nos bases de données, pour relier notre modèle à la base de données et donc notre modèle est couplé à notre schéma de base de données, ça va pas du tout, ce qu'il nous faut c'est un ORM de type data mapper alors vous reconnaissez peut-être doctrine, c'est un peu mieux on va pouvoir découpler notre modèle depuis la BDD c'est un petit peu mieux, on va mettre un peu plus de logique dans nos classes, dans nos entités et tout va pour le mieux par contre on a toujours des contrôleurs qui sont un petit peu denses, un petit peu remplis alors là je découvre le principe des services mot qui ne veut pas dire grand chose mais qui aide en fait beaucoup Beaucoup. on va déplacer toute la logique métier de nos contrôleurs dans des services et les, euh, tout est un peu, un peu mieux gardé. Alors à cette époque-là, grand patatra également, je découvre le DDD. Enfin je le découvre je découvre des petites choses déjà créer un dossier entity value object service et repository dans mon application ça m'aide un peu à mieux organiser les choses bien sûr à ce moment-là j'y connaissais rien j'y connais toujours rien mais bon euh, j'ai appris au passage qu'il y avait d'autres choses dans le DDD euh, différentes couches dans notre application la partie application domaine infrastructure et encore un peu plus d'organisation encore un peu plus de structure et ça va un peu mieux et puis non ça va toujours pas là toujours mieux il y a le CQRS il y a l'event sourcing qui sont apparus dans le CQRS, on va sé séparer nos modèles de représentation pour l'écriture et la lecture. Dans l'event sourcing, on va stocker non pas des états, mais des transitions euh, sur nos objets. Et enfin, plus récemment, l'architecture hexagonale, une architecture, clean architecture, peu importe le nom. On va mettre notre modèle métier au cœur de l'application et on va le découpler de l'extérieur de tout ce qui est dans l'infrastructure grâce à des ports et des adapteurs. pour Peut-être que vous aussi, vous êtes passé par là, peut-être que vous êtes là-dedans, euh, peut-être que si c'est difficile pour vous, euh, bah, parlons ensemble de tout cela. Euh, non, au final, moi, la conclusion que je tire un peu de tout ça, c'est... Euh, euh, bon, déjà, ça m'a un petit peu fatigué, cette course à la recherche de la solution, parce que je n'ai pas l'impression de l'avoir trouvée. Clairement, la qualité des applications euh, sur lesquelles je travaille, euh, ça s'est amélioré et ça va pour le mieux, c'est certain. Mais il y a quand même, au passage, des désillusions, des choses qui n'ont pas forcément marché, parfois de l'over-engineering, et euh, la conclusion que j'en tire, euh, sur laquelle je peux me tromper, mais la conclusion que j'en tire aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pas une solution à appliquer, une façon de faire à appliquer dans tous nos projets. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille d'une autre manière. J'essaie d'avoir, euh, d'utiliser des approches, une approche, plutôt que la solution. Et donc, de travailler certaines approches. Et donc, euh, j'invente rien du tout. Hein. C'est le grand principe dans l'informatique du « ça dépend ». Qu'est-ce qu'on met en place comme solution technique Ben, ça dépend. Alors, ça dépend, c'est sympa. Ça dépend, ça dépasse. Mais ça dépend de quoi Trois choses. J'ai identifié personnellement trois choses, trois concepts qui m'aident à trouver une solution technique à mettre en face d'un problème. La première, c'est le métier. Prendre en compte le métier, le problème qu'on veut résoudre. Alors le métier, c'est le problème qu'on a, le besoin qu'on veut résoudre. Et essayer de trouver, mettre en face une solution technique qui soit cohérente avec notre problème. Parce que le métier et le, les problèmes qu'on a, les applications concrètes, bah, c'est pas tous les mêmes, pas toujours le même, même niveau de complexité, pas toujours le même niveau de criticité aussi. Euh, si vous prenez tous les projets sur lesquels vous avez travaillé dans votre carrière, euh, ben, peut-être que vous aurez en tête des projets plus simples que d'autres, d'autres un peu plus critiques. Et, et, et... Ah ouais, critique, j'ai pas mieux que ça, mais voilà. Alors je vous donne quelques exemples pour illustrer personnellement. J'ai travaillé euh, sur un moteur de calcul de paiement et de facture pour euh, une marketplace. Alors, Quand on manipule de l'argent et qu'on fait des ordres de virement, euh, on serre les fesses, on fait attention. Quoi. À l'inverse, euh, sur un autre projet client, j'ai travaillé sur une page de connexion pour un wifi public. Euh, un peu plus détendu sur ce projet-là, clairement un peu plus simple. Euh, autre exemple aussi, euh, un petit, une petite appli web pour stocker et afficher les fiches de paye pour les collaborateurs d'une entreprise. Euh, là également, euh, c'était pas très critique, c'était euh, plutôt simple, euh, tant qu'on fait bien sur la sécurité, mais voilà. Donc, tout ça pour dire, pas toujours la même solution en fonction du problème métier qu'on résout. Alors bien sûr, on ne peut pas parler de métier sans parler de DDD. Mais je tiens à rappeler que le DDD, aussi utile soit-il, et aussi utile que soient les différents outils qu'il y a dans le DDD, c'est quand même une approche qui a été introduite pour des problèmes complexes, et des besoins complexes. Donc, euh, « Le DDD c'est très bien, utilisons-le, mais mettons-le en face aussi du problème. » Typiquement, euh, ne sont pas des gros mots, crude. Parfois, le besoin métier, c'est du crude. Et c'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps à m'y faire, à cette idée, euh, parce que quand on me disait bah, « je vais pouvoir créer des produits, des produits, enfin, peu importe l'exemple derrière », J'essaie toujours de trouver le truc. Non, non, en fait, ce que tu ne veux pas, c'est pas créer des choses et lire des choses. C'est des actions métiers bien plus riches que ça. C'est juste qu'on ne les a pas encore découvertes. On va les chercher. On va les chercher pendant longtemps et on va faire des choses bien plus complexes que ça. Mais non, des fois, c'est juste du crude. Pareil, le SQL, ce n'est pas un gros mot. Pendant longtemps, personnellement, j'ai voulu cacher le SQL dans des fins fonds de repositories de trucs avec des abstractions au-dessus. Euh, mais parfois, une requête SQL, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et alors là, encore plus difficile pour moi, hardcoder des choses. J'ai mis longtemps à en revenir, mais euh, on a tout plein de systèmes de configuration, on peut rendre dynamique plein plein de choses, mais parfois, hardcoder une valeur, un ID, euh, une chaîne de caractères, une URL dans le code, parfois, c'est la bonne solution. Alors, euh, comment choisir Il y a, Personnellement, je n'ai pas de règle magique, juste une petite équation qui aide à se situer. La solution technique qu'on veut mettre en place, on va essayer de, la, de, la, de faire en sorte que sa complexité ne soit pas supérieure à la complexité du problème qu'on essaie de résoudre. Si je fais un, une petite partie enfin, un petit formulaire d'inscription à une newsletter où euh, je prends un email et je l'insère dans une table, bah, je ne vais pas avoir besoin de beaucoup d'abstraction, honnêtement. A euh, l'inverse, si je fais un site e-commerce et que je fais la partie de la gestion des commandes, c'est autre chose, et là, bah, je vais y mettre beaucoup de patterns, beaucoup de qualité et ça sera pour le mieux. Alors, on a parlé du métier, c'est le premier critère. Il y en a un deuxième, dont on parle un peu moins dans les conférences techniques, euh, et que j'ai découvert un peu plus récemment aussi, c'est le business. Et en fait, c'est très intéressant, ça, quand on s'y penche. Alors, je vais vous parler d'un concept, mais il y en a plein, et je pense qu'on <coughs> pourrait en parler pendant longtemps. Mais ça va illustrer un petit peu le principe. C'est le concept des 3X. Alors, le 3X, c'est un concept qui a été rédigé par Ken Beck, une des personnes qui a participé au manifeste Agile. Et ces 3X, ce sont trois phases dans la vie d'une entreprise ou dans la vie d'un projet. Trois phases, je vais les détailler un petit peu. La première, la phase d'exploration. Donc ça c'est la phase où on a une petite idée sur un nouveau produit, un nouveau projet, et on va essayer de trouver, voir si par exemple on est une start-up très jeune, on va voir si le produit marche, si on arrive à trouver des clients, si ça peut être utile à quelqu'un. Dans cette phase-là, on a très peu de chances de succès malheureusement, et on a besoin de prendre des risques. On a, si on a du succès par contre, on a des gros gains à la clé potentiellement. Mais voilà, on a besoin de prendre des risques et d'avancer très vite. Notre objectif, c'est d'avancer très vite et de valider des hypothèses. C'est la clé dans le monde des startups, valider des hypothèses. Et donc à ce moment-là, ben, la qualité absolue, euh, j'ai envie de dire, ce n'est pas la priorité. Parce que passer six mois à faire un POC, là où on pourrait en passer deux semaines, euh, même si le POC de deux semaines est pourri, euh, si ça se trouve, tout ça, ça va partir à la poubelle trois mois plus tard. Donc au lieu de passer six mois et de mettre tout à la poubelle, on passe deux semaines, on valide l'idée, et ensuite on va itérer sur des choses un peu mieux. Donc, dans ces phases-là, oui, faire de l'agile et itérer normalement, c'est l'objectif. Oui, potentiellement faire du crude, c'est euh, une solution valide. Mettre du SQL dans les contrôleurs, ce n'est pas forcément une faute professionnelle. Euh, ne pas faire de tests aussi, parfois, c'est approprié. Alors, pour finir, vous convaincre sur cette phase d'exploration, quelques petits exemples. Parce que euh, les pivots dans les entreprises, euh, et dans les projets aussi, ça n'arrive pas qu'aux autres. Twitter par exemple, ça a commencé comme un, un système de podcast et puis d'échanges de, de, par SMS. YouTube comme un site de rencontre par vidéo. Slack comme un jeu vidéo collaboratif. Et Shopify comme un site de vente de snowboard. Donc c'est vrai que si on imagine l'équipe de développement au début euh, qui veut faire le meilleur site de, de vente de snowboard possible et qui fait une maxi-architecture pour ça, bah derrière on est embêté quand il faut pivoter pour devenir euh, Shopify. Alors après la phase d'exploration vient la phase d'expansion, cette phase où on est dans la croissance, euh, c'est le moment où on a trouvé quelque chose, et que ça prend, ça marche. Euh, on est débordé par les demandes d'utilisateurs, par les clients qui veulent acheter ce qu'on a fait, ou par euh, tout autre, euh, voilà, des problématiques de scaling, ou quoi que ce soit. Et dans ces phases-là, bah, ça arrive, des fois, on est en mode pompier, il faut combler les trous qu'on a créés à la phase juste avant, il faut rattraper un petit peu tous les bugs, les features qui manquent, stabiliser, scaler, arrêter d'explorer aussi, et introduire un peu de qualité. C'est pas facile cette phase-là, et c'est ce moment où on déteste euh, nous ou les autres personnes qui ont écrit le code legacy de la phase juste avant. Mais je tiens à rappeler que du code legacy, c'est un projet qui a réussi. Les personnes qui ont écrit ce code dans la phase d'avant ont réussi leur coup. Parce que s'ils n'avaient pas réussi ce coup-là, on serait pas là à le maintenir, ce code. Ce code, on le maintient, on le fait évoluer, parce qu'il a de la valeur. Phase suivante, l'extraction. Phase d'extraction, on a trouvé une idée qui marche, le business tourne dans l'ensemble, et dans ces phases-là, on n'espère pas faire 300% de croissance en quelques mois, on est plutôt sur essayer d'optimiser un peu les choses, et surtout éviter les risques, éviter les gros downtime qui font perdre des millions d'euros, etc. Donc dans ces phases-là, bien sûr, on va optimiser un petit peu tout, introduire énormément de qualité, beaucoup de tests, pas de, ré pas de régression s'il vous plaît, euh, refactoriser les choses, euh, automatiser au maximum, et euh, mettre autant d'abstractions que sont nécessaires. Hein. Cette phase-là, <coughs> on a beaucoup plus, bien sûr, de qualité. Alors, de ce que j'ai pu expliquer, vous, vous pensez être dans quelle phase Levez la main ceux qui pensent être dans la phase d'exploration, aujourd'hui, dans leur travail. Phase d'exploration où vous itérez entre plein d'idées, et c'est un peu compliqué. Il y en a quelques-unes, pas des masses. Okay. Phase d'expansion. Okay, il y en a beaucoup plus. Et phase d'extraction. Ok. Alors ça fait pas un tiers, un tiers, un tiers, ce qui fait peut-être quatre tiers, mais euh, toujours est-il qu'on voit que tout le monde n'est pas dans la même case. Et donc la conclusion pour moi qui est évidente, c'est qu'on ne peut pas recommander une solution à tout le monde parce qu'on n'a pas du tout tous les mêmes besoins. Le dernier critère euh, que j'ajoute à cette liste, c'est l'humain. Alors l'humain, on n'en parle pas non plus toujours autant euh, pareil que les, les, les, le métier, ces choses-là. Euh, et pourtant, pour moi, ça a été une très très grosse découverte euh, il y a 2-3 ans quand j'ai commencé à découvrir un peu le principe du management, et ce que c'était, et la découverte que les gens sont différents. Les gens sont uniques, je sais à quoi vous avez pensé. Euh, dans nos équipes, on a de la diversité euh, au niveau des personnes, des parcours, de l'expérience et des compétences. Et euh, c'est vrai qu'il y a des solutions techniques, et des architectures qui sont beaucoup plus avancées et qui sont difficiles à appliquer quand une équipe est par exemple composée bah, d'une experte et de trois juniors. On ne va peut-être pas mettre en place la même architecture dans ce cas-là, quand c'est une équipe complètement experte ou une équipe composée de stagiaires. Euh, autre aspect dans l'humain qui joue sur la solution technique à appliquer, la pérennité des gens dans l'entreprise. Et ça aussi c'est un, un, un sujet un peu euh, euh, délicat, c'est quand on est une équipe tous en CDI, et là pour le long terme et qu'on a un produit qu'on aime bien, on veut y mettre de la qualité. On ne va pas appliquer les mêmes démarches et solutions, que quand on est une agence qui travaille pendant six mois sur un projet pour le livrer aux clients, on ne peut pas mettre en place les mêmes choses parce que derrière il n'y aura plus personne et il va falloir mettre en place des choses qui sont potentiellement beaucoup plus standardisées ou faciles à aborder. Euh, pareil, euh, si un prestataire rejoint une équipe pour mettre un niveau, entre guillemets, ça je l'ai déjà vu, euh, une équipe qui fait intervenir un prestataire pour mettre en place une nouvelle architecture beaucoup plus saine, bah, au bout de six mois le prestataire s'en va, mais l'équipe. Est complètement largué sur la nouvelle base de code, et le code est aussi euh, canonique, et beau et, et, et parfait que possible, le projet est un échec. Donc il faut prendre en compte ces, ces considérations-là pour trouver une solution. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais ça ne résout pas tout. Parce que tout le métier dans nos projets n'a pas la même complexité ou la même importance. Dans le DDD d'ailleurs, il y a un concept qu'on a vu tout à l'heure euh, dans la conférence euh, de Mythique. Il y a différents euh, domaines ou différentes parties du métier, le core domain, le supporting domain, il y en a différentes, différentes parties, avec différents niveaux d'importance. Pareil, sur les 3 X, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est une courbe, qui se, un peu comme une fractale, qui se répète à différents niveaux, à l'échelle de l'entreprise, mais aussi à l'échelle d'un projet, mais aussi à l'échelle d'une feature potentiellement. Donc on peut très bien être dans une entreprise très stable et être sur un projet expérimental ou avoir un projet stable, mais faire une feature expérimentale. Et c'est peut-être aussi pour ça que certains d'entre vous avaient du mal à répondre à la question ou à s'identifier clairement dans une de ces phases. Donc tout n'est pas pareil euh, à l'échelle d'un projet ou d'une entreprise. Et dans l'humain, bien sûr, et c'est une grande chance qu'on a, c'est d'avoir de la diversité quand c'est le cas. Euh, et bien sûr, qui dit diversité dit qu'on n'a pas tous les mêmes euh, les mêmes capacités d'aborder certaines, certaines choses et les mêmes niveaux d'expérience. Donc la solution, vous la voyez peut-être venir gros comme une maison, mais ça va être de découper. Alors, je dis découper, mais pas forcément découper comme ça. Ce découpage horizontal, en layer, euh, peut-être qu'on le connaît tous. Euh, c'est un découpage qui est facile à discuter, c'est pour ça que je pense qu'on en parle beaucoup. C'est facile pour nous de dire, euh, t'es contrôleurs, mes repositories, de parler d'ORM et de, de, de couches de, de MVC, ce genre de choses-là, c'est facile. Euh, mais c'est pas de ça dont je veux parler. Ce que je veux parler, c'est de découpage vertical. Ça c'est plus difficile d'en parler parce qu'on n'a pas tous un système de gestion de facturation ou un système de, de, de, de brique métier. Mais pour moi c'est celui-là qui est le plus important ce découpage. Alors je vais parler de modules, mais peu importe le terme, certains parleront de bandit contexte, de, de domaine, de, euh, de bundle de n'importe quoi. Module Modules d'un terme vieux comme le monde, donc c'est celui que j'ai utilisé. Et voilà. Vous pensez peut-être aussi au microservice, alors je fais juste une petite aparté sur le microservice. C'est un slide que j'ai repris de la conférence géniale d'Arnaud Lemaire, qui lui-même a repris de Simon Brown. Euh, les microservices sont une problématique de déploiement, pas une problématique d'architecture logicielle. Il est possible de faire un monolithe modulaire, faire des microservices, bien sûr, modulaires. Donc, euh, je ne vais pas parler de manière dont déployer le code, mais vraiment de la manière dont on va le découper en modules. Et donc, pour rappel, pour bien qu'on soit tous synchro, pourquoi est-ce qu'on découpe parce que les besoins sont tous différents à l'échelle du module. On va appliquer des solutions techniques différentes à l'échelle du module. Oui, c'est bizarre, et ça veut dire des trucs comme ça. Ça veut dire potentiellement, à gauche, j'ai un module de gestion des utilisateurs, où j'ai un contrôleur, j'ai un service, ça c'est ça, ça grand, un service et une classe user, et j'ai pas d'ORM, par exemple. J'ai une pauvre requête SQL dans mon, dans mon service, parce que en fait, ma classe user, il euh, y a quatre champs, c'est le login, et on va faire le logout, et on va faire le mot de passe oublié, et puis c'est très simple. C'est un module qui est plutôt simple, qui est abordable par une équipe assez diverse et, euh, et ça marche très bien. Au milieu, on a le module de gestion des commandes. Alors je m'imagine dans un modèle, dans un projet d'e-commerce, mar... de, de, de, de e parce que j'ai beaucoup travaillé dans l'e-commerce, et voilà. Mais le module de gestion des commandes au milieu, c'est le plus important de tout notre site, on y fait vachement attention, on va y mettre beaucoup de patterns, de l'abstraction, des tonnes de qualité, et ça va être une équipe plutôt experte qui va bosser sur, sur ce sujet-là. Donc là j'ai mis quelques exemples, mais on pourrait imaginer tous les patterns possibles, on va vraiment y mettre de la qualité à mort. Et enfin à droite, c'est le module de CMS. Alors, <coughs> CMS euh, sur le site commerce, potentiellement, enfin dans ma tête en tout cas, ça va être des pages statiques et le formulaire de contact. Pas critique du tout, euh, je vais même pousser un peu le vice ici, je mets un WordPress, l'équipe marketing va modifier le texte sur le WordPress et on met un pauvre contrôleur qui fait un appel à WordPress pour récupérer le contenu de la page et qui l'affiche. Donc euh, même pas de base de données, vous voyez la stack est complètement différente. L'avantage aussi c'est que c'est tellement différent c'est que ça peut être implémenté par euh, une agence externe. Et alors l'objectif de tout ça c'est que nos modules sont indépendants, on peut en théorie les refactoriser, les refondre module par module. Alors, je parle de modules. Première étape pour mettre en place ces modules, on va essayer de les identifier. Des fois, c'est facile. Comment identifier nos modules Des fois, c'est facile. On va se baser sur ce qui est un peu naturel, ce qui est un peu euh, évident, via le métier. Je prends une fois, mon site e-commerce, et je vais identifier, par exemple, la gestion des utilisateurs, le catalogue produit, les commandes, le CMS. On se découpe à peu près facilement, et c'est clair. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Des fois, il y a des pièges. Je prends, par exemple, mon catalogue produit, mes commandes. Où est-ce que je mets le stock Est-ce que je mets sur les produits parce qu'il est porté par les produits. Est-ce que je mets. Euh, bah, il est décrémenté par les commandes, donc est-ce que je mets dans le module des commandes Est-ce que je crée un troisième module <coughs> Je n'ai pas du tout de solution euh, magique à apporter, hein, ça dépend de chaque cas, mais voilà, il y a des fois des questions qu'il faut se poser, ce n'est pas toujours évident. Une autre manière d'identifier les modules que je trouve très intéressante, que j'ai découvert un peu plus récemment, et qui est bah voilà, très enrichissante, c'est de se baser non pas sur ce, qui, ce que les modules sont, mais ce qu'ils font, et c'est-à-dire les acteurs et les usages. Je donne un exemple sur le catalogue produit. Ça paraît simple, les produits, c'est une, une seule chose. Mais en vrai, les produits, on fait deux choses différentes dans un site e-commerce. On a le front où on vient lire les produits, les mettre dans le panier, mais ils sont en lecture seule, euh, et on voit que les produits actifs et que les produits en stock. Et le back-office, où on vient modifier les produits, on vient euh, importer des produits et faire plein d'opérations d'administration. Donc ce pas du tout les mêmes usages, et dans le code, ça se traduit par, on n'a pas du tout le même code, pas du tout les mêmes getters setters potentiellement, pas du tout les mêmes, les mêmes opérations BDD, etc. Donc oui, je parle bien, potentiellement, des fois, c'est utile de faire deux modules pour le même concept. Alors là, j'ai un dossier catalogue, qui est le module de lecture seule, du front, c'est le catalogue produit, et PIM, c'est Product Information Management, c'est la gestion, l'administration des produits dans le back-office. Et vous voyez qu'il y a deux fois la même classe, product. Alors oui, c'est un peu bizarre au début, mais dans certains scénarios, c'est super utile, pour l'avoir fait, c'est super utile d'avoir deux classes différentes, avec pas du tout les mêmes méthodes, parce qu'on fait pas du tout les mêmes choses sur ces classes-là. C'est une stratégie possible. Une fois qu'on a identifié nos modules, on va pouvoir les, découp les découpler. On les découpe et on les découple. Alors, quelques stratégies pour découpler la logique de nos modules. Première chose dont je parlais, c'est les événements. Parce que les événements, c'est un peu le, le, le truc par défaut, on va se jeter dessus, et c'est vrai que c'est très pratique. Euh, mise à jour produit, je lance un événement, c'est écouté par autre chose qui vient mettre à jour quelque chose d'autre. J'ai l'habitude de mettre un gros warning sur les événements parce que ça casse beaucoup, <coughs> Pardon. Ça casse beaucoup le flux d'exécution de l'application. Euh, surtout quand c'est utilisé plutôt en forme de hook plutôt que d'événement. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui est lancé, il y a la logique qui s'exécute et qui impacte le flux d'exécution de l'application. Un événement, c'est très difficile quand on lit le code, il se, ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Puis il y a un événement et on ne sait pas ce qui se passe. On ne peut pas faire contrôle clic c'est des, des détails tout bêtes, mais c'est très difficile à suivre ce qui se passe. Donc, euh, je conseille d'utiliser les, les événements pour tout ce qui implique de l'asynchrone derrière. Dans ces cas-là, ça va très bien. Pour le reste de la logique linéaire, c'est souvent beaucoup plus facile à maintenir. Une alternative dans ces cas-là, c'est d'utiliser des abstractions, c'est-à-dire des interfaces et des implémentations. Une interface dans un module, une implémentation dans une autre. On a découplé les modules, mais le code reste quand même linéaire quand on le lit dans, dans l'exécution. Et enfin, il est aussi possible de ne pas découpler et d'avoir des dépendances entre les modules. Par exemple, ma commande, elle est obligée de connaître les produits. A priori, c'est assez logique. Donc on aura une dépendance, mais comme dans la programmation orientée objet, on va essayer des, de suivre certaines règles, dont la dépendance unidirectionnelle. Si le module des commandes connaît le module des produits, on va essayer de faire en sorte que le module des produits ne dépende pas du module des commandes. pas toujours facile, mais des fois ça se fait. Donc là je parle de découpler la logique, mais il y a aussi le modèle de données. Et je vais en parler un petit peu plus là, parce que je trouve que c'est un problème assez récurrent, que je vois, que j'ai même vécu personnellement, hein, c'est de faire ça. Et quand je dis ça, ça c'est notre modèle de, de, de classe, PHP, notre modèle, où on va tout connecter. C'est-à-dire qu'en base de données, on va avoir des clés étrangères entre toutes nos tables. C'est parfait, c'est la forme normale, c'est magnifique, c'est ce qu'on a fait à l'école, c'est génial. Et on réplique ça avec Doctrine dans notre modèle, et tout est comme ça. Et c'est beau, parce que théoriquement, ça représente la réalité, en tout cas ce qu'on veut représenter. Mais c'est pas pratique, en fait, c'est pas pratique. D'avoir un modèle comme ça, c'est énormément de, de problèmes par la suite. Donc ce que je conseille vraiment, en tout cas d'expérience, de ce que je fais maintenant, c'est d'essayer de découpler les modules entre eux au niveau du modèle. Alors oui, ça veut dire des fois dupliquer l'information, ou même utiliser des ID. On peut garder les clés entre un en base 2D, mais des fois on utilisera des ID, et en fait c'est juste plus pratique. On peut dupliquer l'information comme dans l'exemple que j'ai mis ici, ou par exemple, euh, on a dupliqué les informations du user dans la commande, dans une classe qu'on va appeler Customer, parce qu'il vient d'acheter, donc c'est un Customer à ce moment-là. On vient dupliquer les infos. Pareil, on duplique les infos produits dans la commande. Alors oui, ce n'est pas très forme normale, c'est pas euh, idéal, mais des fois, ça a du sens métier. Ici, par exemple, ça a du sens métier parce que si un utilisateur change son adresse, on ne va pas aller mettre à jour les adresses de livraison des anciennes commandes passées. Si un, prix, un produit change de prix, pareil, on ne mettra pas à jour les commandes qui ont déjà été passées. Ça n'aurait pas de sens. Donc là, dupliquer l'info, ça a du sens. Alors vous vous dites, c'est sympa cet exemple, mais ça m'arrange bien. Effectivement, il y a d'autres endroits, d'autres moments, où dupliquer l'information, ça n'a pas trop du sens. Par exemple, si je prends la même chose avec un panier, dans un panier, dupliquer l'info, bah non, parce qu'un panier, c'est en réel, ça se met à jour, enfin voilà. Mais on peut le faire. Alors, on peut utiliser, comme j'ai dit, les ID. Par exemple, on va juste avoir l'ID dans le panier du user, ce qui tombe très bien, parce qu'on n'a jamais, enfin, en tout cas dans certains cas, on n'a pas besoin de remonter du panier à l'utilisateur, parce que c'est l'utilisateur connecté. Euh, mais dans d'autres cas, on va, par exemple, dupliquer l'information produit dans le panier. et à chaque, par exemple, une stratégie, c'est à chaque rafraîchissement de page, on vient mettre à jour les prix. Ou alors, quand on arrive sur la page de checkout, on met à jour les prix. Euh, donc il y a différentes stratégies possibles, je l'ai vu faire en production sur plusieurs projets, ça marche, encore une fois ça dépend des cas. Mais bien sûr, il est possible de ne pas dupliquer, et de garder des dépendances. Encore une fois, pas de dogmatisme, si avoir un lien entre deux modules, c'est juste plus pratique, des fois, bah, très bien, faisons ça, et puis on fera évoluer quand le besoin s'en fera sentir. Je parlais de dupliquer l'information, mais on peut aussi dupliquer le modèle, donc les classes PHP, sans dupliquer l'information, et de garder une seule source de référence en BDD. Alors Quelques exemples, je rentre un peu dans les détails mais euh, c'est juste pour illustrer mon propos. On peut utiliser des DTO en PHP. Par exemple, on a une table user, et on va avoir une entité doctrine, je parle de doctrine, mais ça peut être n'importe quoi, qui est mappée à la table, et on va faire un DTO customer, qui sera le, le résultat simple d'une requête SQL, select ID et name, parce qu'on a besoin que de ces deux champs, dans le panier. Alors ça, ça marche, euh, ça marche bien, mais c'est difficile à associer à des entités doctrine. Euh, c'est un peu compliqué. Euh, c'est aussi du read-only, et dans certains cas, ça marche très bien. Une autre solution pour euh, avoir le même résultat un peu différemment, c'est d'utiliser des vues MySQL. J'ai fait ça il n'y a pas si longtemps, et euh, c'est vrai qu'au début, on se sent un peu bizarre de faire des vues MySQL, mais ça marche trop bien. Euh, L'exemple en haut, c'est la table des catégories. Euh, vue back-office, c'est hiérarchisé avec des parents, des requêtes récursives, tout ça, euh, des catégories qui sont désactivées, ça on le mappe à une entité, et ça sera l'entité du back-office, en modification. L'exemple le, du dessous, c'est la vue, qui supprime la hiérarchie et qui met tout à plat, et qui enlève les catégories désactivées. Et bien, cette vue, on peut la mapper avec doctrine. Ce sera une, une entité read-only, mais ça marche très bien et ce sera très utile dans le front pour afficher nos catégories sans, sans avoir un seul modèle entre le back-office et le front-office. Et enfin, une dernière solution que j'ai découvert un peu récemment par rapport à Doctrine, c'est qu'il est possible d'avoir plusieurs entity managers, euh, un par module par exemple, ce qui nous permet de mapper deux classes PHP à la même table. Euh, alors je ne recommande pas de mettre un entity manager par module par défaut partout tout le temps, c'est un peu quand même du boulot, mais j'étais surpris de la simplicité avec laquelle ça se faisait, et juste ça marche, et ça, ça aidait beaucoup. Alors vous vous dites, oui c'est sympa tout ça, on découpe un peu le modèle, mais il y a quand même un couplage par la BDD, c'est la même table et tout. Oui c'est vrai, il n'y a, a pas de solution magique, c'est juste que des fois, de découpler les classes comme ça, bah, c'est juste un peu plus pratique, et ça aide à maîtriser un peu la complexité. Donc pas de solution magique, désolé. Alors, pour un peu se rapprocher de la conclusion, pourquoi tout ça c'est progressif Déjà, parce que vous le voyez, l'idée, ça va être de trouver des solutions adaptées en fonction de, de, de, de notre problèmes et du contexte. Euh, il n'y aura pas une seule solution à appliquer, et on va essayer de, de vraiment d'être très adaptatif. Euh, et c'est vrai que, suite à la conférence de Françoise Aninotos euh, tout à l'heure, je trouvais qu'il y avait un parallèle aussi avec l'agilité, c'était assez intéressant. Il y a aussi le côté progressif, qui est simplement que le métier on va le découvrir, on va l'explorer, on va ajouter des nouvelles features, on va complexifier tout, le motif va continuer à évoluer, et donc notre architecture, si elle est progressive, évolutive, adaptative, eh ben, on y a tout intérêt. Pareil, le business, on va évoluer dans cette courbe au niveau de la feature, au niveau du projet, au niveau de l'entreprise, euh, tout change tout le temps. Donc On va être sur des solutions progressives qui vont se mettre en place progressivement. Et l'humain, encore une fois, bah, ça change, les gens, les gens bougent, euh, évoluent et progressent, heureusement, donc euh, là aussi, on ne va pas... Euh, parce qu'on ait une solution définitive. Donc, euh, tout ça c'est sympa, est-ce qu'il y a besoin de mettre ça en place euh, dès aujourd'hui Est-ce que vous avez par exemple besoin de modules directs bah, ça dépend. <rire> Il n'y a pas de solution parfaite honnêtement, c'est juste un peu des outils euh, qui vont permettre, bah, encore une fois, de trouver quelque chose euh, par rapport à un problème précis. Pareil si vous êtes sur une architecture avec une application avec énormément de code legacy, ben, ça peut être utile d'y aller progressivement, de tester déjà un petit module à part et de, de faire des refactorings et de commencer à essayer de découpler vos modules, enfin, voilà, encore une fois progressivement. Et se souvenir que tout code qu'on écrit aujourd'hui finira par être legacy. Donc autant l'accepter, cette idée, et de se dire qu'on va essayer de faciliter non pas la maintenance et surtout l'évolutivité, la, la modularité de, de certains trucs et le remplacement et la, les fonctionnalités futures, mais de faciliter aussi la refonte. Donc pour résumer, euh, des approches plutôt que la solution, qui dépend bah, de trois critères, peut-être plus, je serais ravi si vous avez d'autres idées sur le sujet, euh, le métier, le business, l'humain. On va, bah, grâce à tout ça, adapter les solutions à l'échelle du module, et ça veut dire que la cohérence n'est plus une priorité. Alors ça pour moi c'était très difficile, et j'ai mis longtemps à passer euh, ce cap, euh, alors, on n'est pas obligé que ce soit le chaos partout et les différents frameworks et les librairies qui se mélangent. Euh, je pense que certaines solutions du style, avoir deux, trois façons de faire, deux, trois niveaux de complexité dans les modules, ça peut être une idée. Mais toujours dit que se libérer de la cohérence, quand ben, je dis, c'est très, très libérateur. Ça permet de vraiment euh, tester des choses. Se donner le droit aussi d'échouer sur certains trucs, ce module-là, en fait, on s'est planté, Bon, bah comme c'est facile de refondre, on va pouvoir se le permettre beaucoup plus facilement que si on avait mis en place le même ORM et la même architecture partout dans toute l'application, parce que là, on est mal barré s'il si faut tout refondre. Euh, donc, se libérer de cette cohérence, ça a des effets très très positifs, même si mentalement, c'est très difficile en tant que je trouve, développeur. Et avancer progressivement. Alors, vous vous dites peut-être, c'est sympa, mais c'est plus compliqué tout ça que juste se, dire, se rassurer derrière l'idée qu'on va mettre en place une architecture et que c'est fini. Oui, c'est plus compliqué, euh, même si, en fait, je ne pense pas. C'est simplement qu'on se prend la complexité en pleine face, parce qu'on l'assume. On assume le fait que bah, notre métier, des fois, il est compliqué, et on ne sait pas toujours ce qu'on fait. J'espère que des fois, on sait ce qu'on fait quand même, mais euh, je pense qu'il n'y a pas de solution magique, et que là, c'est plutôt le côté où on accepte le fait qu'on risque de se planter, qu'on risque de, de trouver une solution qui marche pour aujourd'hui, mais qui ne marchera peut-être pas pour demain, et, euh, et d'accepter cette complexité et de faire avec. Alors je vous remercie pour votre attention, euh, je m'appelle Mathieu Napoli, je travaille dans une entreprise que j'ai créée qui s'appelle Null, euh, je suis consultant, je travaille sur des sujets d'architecture et de serverless, si vous voulez en parler après je serai ravi, et j'espère qu'on a le temps pour des questions. Merci. Merci Mathieu, et effectivement on a le temps pour quelques questions. Bonjour, merci beaucoup. Il euh, y a un truc que je n'ai pas bien compris quand tu... En gros, euh, tu sais dans l'exemple où tu avais WordPress, le ouais. truc au milieu et quelque chose de très simple à gauche, tu disais, euh, ça c'est important, donc on va mettre de la qualité, on va mettre des patterns. Ouais. Mais je ne comprends pas la corrélation entre qualité, pattern, en fait. Tu veux dire qu'on peut faire un CRUD de très bonne qualité, par exemple Oui, oui c'est vrai. Vrai. Enfin, souvent on entend qualité par euh, on va mettre des tonnes de tests par exemple là sur euh, une classe user service qui fait un insert, machin et un il y aura peut-être beaucoup moins besoin de tests, il y en aura un, deux, trois qui, qui testent certains trucs mais encore une fois ça dépend aussi de, du cas hein, bien sûr mais, euh, mais c'est vrai qu'on euh, peut faire un, de la qualité en faisant des, des, des patterns simples si ça... ou pas de pattern ouais, ouais. ou pas de pattern ouais. <rire> est-ce qu'il y a d'autres questions Euh, merci pour ta, euh, ta présentation, c'était c'est super intéressant. Euh, à un moment tu parles de, de, de, de mettre un doublon d'entité avec Doctrine. Euh, Est-ce que ça ben justement ça crée pas des doublons enfin euh, je veux dire comment ça marche succinctement? C'est la plus grosse entité qui va se mapper avec la table ou est ce que ça crée des doublons euh, ou autres en fait? Alors ça dépend, j'en ai montré deux, euh, pardon je les ai passés, voilà, ici j'ai plusieurs entités Manager, donc j'ai vraiment deux vraies entités Doctrine sur la même table. Euh, si je fais un insert, enfin une modification, puis un persist, un flush sur le premier, et que dans le même process j'avais chargé avant, que je fais la même chose et que j'insère, ça ne va pas marcher, clairement. Euh, là je conseille effectivement d'avoir de la lecture-écriture sur l'une, et de la lecture uniquement sur l'autre par exemple. Parce que là, euh, effectivement, on se tire une balle dans le pied si on écrit avec les deux. Mais typiquement, ce pattern-là, euh, où on va mapper avec un DTO, ou alors on mappe à une vue, ça, ça marche super bien, parce que typiquement, le, le cas typique, c'est qu'il y a un site front avec de la lecture seule, et la modification, c'est dans le back-office. Bah, dans ton site front, tu récupères que les quelques champs qui t'intéressent, et dans le back-office, tu vas avoir l'entité complète. Euh, et ça, c'est super, parce que du coup, côté front, ton entité, elle a peut-être 10 champs, alors que dans le back-office elle en a 50, et tu as toute logique de validation, de process, de trucs chouettes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond. Euh, tu peux... euh, merci, euh, en fait j'ai l'impression que je suis passé à peu près par les mêmes étapes que toi et que j'ai l'impression que j'arrive à peu près aux mêmes conclusions. Euh, L'idée maintenant c'est, quand es... alors soit quand tu veux former des juniors en école, est-ce qu'il faut passer par ces mêmes euh, constats pour arriver aux mêmes solutions et les accepter Ou euh, plus globalement, est-ce que euh, ça nécessite d'avoir des gens qui ont ton expérience dans des équipes pour avoir cette logique de, de, de, de choisir la bonne solution en fonction des bonnes problématiques euh, voilà La, la problématique de, du manque d'expérience, comment sans cette expérience, arriver à choisir le, les bonnes choses Je pense que c'est une excellente question, je n'ai pas de, de, de, de réponse euh, enfin, voilà, euh, claire, mais euh, je me pose exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des développeurs, développeuses juniors, est-ce qu'il y a besoin de passer par toutes ces étapes Est-ce qu'il y a besoin de, de, de tester euh, Souvent je vois, bah, je, pendant ce week-end, je vais faire une application DDD complète pour découvrir un peu le DDD, et euh, je vais l'appliquer à un formulaire d'inscription utilisateur. Clairement, en entreprise, ce serait un peu pourquoi, mais après, pour apprendre, effectivement, ça a du sens. Donc, je, honnêtement, je ne sais pas trop. Je pense que là aussi, l'expérience, elle est très utile pour avoir des gens dans, dans l'équipe qui risquent de proposer des fois des solutions un peu trop complexes, un peu trop avancées, et d'avoir quelqu'un avec l'expérience qui puisse apporter un peu de, de, de recul. Voilà. Et je pense que sur la formation, il y a une vraie question sur ces choses-là. Merci. Quelqu'un d'autre euh, merci Mathieu. Merci à vous.